Alors, mon livre « La norme gynécologique » est issu d'un long travail de thèse, en fait, à la fois en sociologie et en histoire, mais la partie que je développe dans le livre est vraiment autour de l'enquête ethnographique, donc dans, autour d'une immersion en milieu médical, à la fois à Paris et en Seine-Saint-Denis, et à la fois dans le cabinet gynécologique, mais aussi dans différents services hospitaliers. Au départ, j'étais totalement extérieure au milieu médical, je ne connaissais personne, euh, j'avais pas de contact et en fait l'entrée sur le terrain a été relativement progressive. Euh, ça a mis du temps que je gagne la confiance de euh, certaines gynécologues, notamment une gynécologue qui est assez centrale dans mon livre et qui revient beaucoup. Euh, Sylvie Bichet, c'est un nom anonymisé. Et en fait, à force d'être là, de gagner sa confiance grâce au temps, elle m'a en fait énormément aidée pour faire des observations à l'hôpital et ensuite, une fois que j'ai été intégrée à l'équipe hospitalière et médicale, c'est allé relativement euh, vite et les portes m'ont été plutôt euh, grande ouvertes. En fait, j'ai changé de statut en réalisant ces terrains de euh, profane totalement extérieur au milieu médical à ah, évidemment jamais totalement médecin non plus, mais un statut intermédiaire que je décris dans le livre comme celui de profane experte à mi-chemin en fait entre les médecins et les patientes, ce qui a aussi eu des effets révélateurs sur le terrain et ce qui a pu m'amener à certains moments même à être actrice sur le terrain alors que c'était pas forcément ma méthodologie de départ, j'étais plus dans une posture de retrait. Mais c'est vrai que ce ce positionnement spécifique particulier a pu m'amener, y compris à, à parfois faciliter en fait l'échange entre patientes et médecins. Donc ça a été une vraie, une grosse expérience en fait, une grosse découverte en réalité. Donc euh, moi, mon interrogation au départ, ce qui a fait que j'ai voulu travailler sur la gynécologie, euh, c'était un étonnement euh, face à ce que j'ai appelé la norme gynécologique. C'est-à-dire la norme qui enjoint aux femmes à consulter régulièrement un une professionnelle de santé pour la contraception et pour le dépistage, euh, pour la pilule et pour le frottier et la palpation des seins. Et en fait, là où ce suivi, la plupart du temps, est naturalisé, présenté comme normal, finalement comme un simple accompagnement des corps, euh, il s'agirait de suivre médicalement l'évolution naturelle, l'évolution biologique des corps, j'ai essayé de montrer quand même euh, ce qu'il avait de social, ce qu'il avait de construit. Précisément parce que je m'interrogeais sur des spécificités liées à ce suivi. D'abord, le fait qu'il soit genré, il n'y a pas l'équivalent pour les hommes euh, dans les mêmes proportions, il n'y a pas une andrologie de la même façon qu'une gynécologie et aussi parce que euh, il s'agit d'un suivi assez particulier par rapport à d'autres spécialités y compris qui mettent en place des suivis au sens où il est pensé comme extrêmement régulier, euh, une fois l'an euh, en moyenne et qui s'applique en plus sur des corps qui a priori sont sains, n'ont pas de pathologie, on vient consulter pour consulter et pas pour une autre raison, il peut y avoir une cause euh, mais c'est pas obligatoire. Et du coup, j'ai essayé de montrer euh, d'abord avec un travail historique comment s'était développée cette norme gynécologique, euh, notamment avec en fait, la légalisation de la contraception. Et en fait, ce qui fait que euh, c'est développé un suivi aussi régulier, c'est qu'en fait, c'est un suivi qui est extrêmement centré sur la contraception. Et au moment de la légalisation de la contraception, on a accepté sa légalisation en quelque sorte, au prix de sa médicalisation. L'accord social large s'est fait sur cette idée que, d'accord, on légalise la contraception, mais surtout on légalise la contraception avec cette idée que ça va aider à prévenir les avortements, d'une part, et d'autre part, que pour assurer justement que la contraception prévienne les avortements, il faut qu'elle soit bien prise et du coup qu'elle soit encadrée par un corps médical et en particulier les gynécologues. Donc ça, c'était au moment de la légalisation dans les années 60 et 70, mais en réalité, euh, la profession et euh, ses mandats n'ont que euh, peu évolué dans le temps. Encore aujourd'hui, le suivi gynécologique, il est extrêmement resserré parce qu'il se centre autour de la contraception et de la bonne prise contraceptive. C'est un des mandats euh, de la gynécologie. L'autre mandat, euh, c'est le suivi préventif. Et là, ça a davantage suivi en réalité euh, le développement de la prévention des cancers, des IST, etc., avec euh, justement la mise en place du frottis et de la palpation des seins. On peut s'interroger sur les raisons qui font que euh, ce suivi est à ce point-là genré, parce que les questions de contraception et les questions de prévention se posent de la même façon pour les hommes. La contraception, on parle d'un couple hétérosexuel, a priori, euh, qui, euh, du coup, devrait partager euh, la tâche contraceptive. La prévention, de la même façon, la question des cancers, des IST, se pose de la même façon pour les hommes. Donc, pourquoi cet aspect est genré euh, Une des pistes qui peut l'expliquer, c'est que la médicalisation du corps des femmes est en fait très antérieure. Euh, remonte déjà avec le développement d'une obstétrique spécifique, avec une vision aussi qui a conservé le corps médical au cours du temps euh, d'un corps féminin pathologisé, pathologique, qu'il s'agirait de davantage suivre. Et en fait, euh, lorsque s'est développée la contraception, lorsque s'est développé aussi le discours de prévention, les femmes étaient déjà prises en charge par la médecine et euh, la gynécologie s'est développée sur cette prise en charge médicale antérieure. Mais aujourd'hui, on peut interroger du coup le caractère genré de cette prise en charge et y compris euh, les hommes peuvent l'interroger parce que ça a des effets aussi sur leur santé dans la mesure où euh, ils sont de fait moins pris en charge par les médecins. Dans mon enquête, une de ces spécificités, c'est la spécificité de la sociologie, on travaille sur de l'humain donc on est sans cesse euh, surpris, surprise, on est sans cesse ému et touché. Euh, je pense que euh, quelque chose que j'avais pas anticipé, c'est qu'au départ, moi, quand j'ai voulu travailler sur la gynécologie, c'était, comme je le disais, parce que j'étais étonnée par cette norme gynécologique que du coup, je questionnais beaucoup et je pouvais avoir une posture euh, en début de travail assez... Euh, euh, je dirais questionnante ou à interroger les médecins à être dans une posture peut-être plus je dirais à gros traits anti-médecin et en fait euh, en réalisant l'enquête euh, j'ai vraiment développé justement ce statut euh, intermédiaire où je comprenais vraiment jusqu'au bout les logiques médicales où j'avais été intégrée en fait aux équipes médicales et où du coup j'ai été amenée quand même à, à, à moduler mon positionnement et je pense que c'est une des forces du livre en tout cas par rapport à euh, tous les débats qu'il y a à l'heure actuelle autour de la gynécologie ou de la pilule ou des hormones euh, c'est euh, de ne pas avoir un positionnement euh, euh, anti-médecin, tout en étant euh, par ailleurs du côté des patientes et en portant leur voix également. Et j'ai l'impression que c'est peut-être la spécificité de ma démarche et aussi ce qui, moi, euh, m'a le plus fait évoluer au cours du temps euh, dans euh, l'enquête, euh, dans le fait de vivre de l'intérieur, finalement, euh, bah, le point de vue des médecins et notamment le fait que pour elles et eux, c'est un travail, en fait, euh, et que très souvent, euh, les ambiguïtés dans l'échange reposent sur le fait que les médecins sont en fait pris dans la dynamique, le quotidien et l'aspect rébarbatif aussi de ce qu'est un travail. Et euh, je pense que c'est, je dirais, une des choses qui m'a le plus marqué. Une autre chose peut-être euh, qui m'a marqué également, euh, là du côté plus euh, des patientes, c'est euh, que même si par ailleurs elle, euh, en entretien, parce que j'ai réalisé aussi des interviews avec elle, elle mettait en avant euh, tous les gains qu'il pouvait y avoir au suivi gynécologique, en termes d'information de dépistage, euh, voilà, euh, qui sont indéniables donc ces gains, euh, elle mettait aussi en avant euh, une certaine angoisse, alors pas l'ensemble des patientes mais une partie non négligeable d'entre elles, euh, face aux gestes gynécologiques, par exemple euh, à la réalisation du frottis, la palpation des seins, les imageries. Une peur en fait de mauvaises nouvelles, de découverte d'une IST, d'un cancer, etc. Mais une peur qui était finalement euh, très présente face à des actes qui sont des actes euh, qui relèvent du quotidien de la gynécologie finalement. Et ça c'est quelque chose non plus que je n'avais pas vraiment anticipé, c'est-à-dire que je pensais que dans les entretiens reviendraient des enjeux liés à la pudeur, l'intimité, les douleurs, voire les violences. Mais euh, l'aspect euh, justement d'angoisse euh, que fait naître la prévention qui est au cœur du mandat de la gynécologie, ça je ne l'avais pas anticipé. Et c'est un de mes gros résultats, c'est qu'un des effets non voulus mais pourtant présents euh, du suivi gynécologique, c'est cette création, cette production d'une angoisse qui est présente chez beaucoup de patientes en réalité. Alors une des volontés que j'avais que avec ce livre, c'était aussi de ne pas en rester qu'au constat mais de proposer euh, non pas des solutions clés en main mais en tout cas des pistes pour euh, une amélioration de la relation gynécologique. Et je dirais que je développe en fait en conclusion un peu deux gros axes de, de pistes de réflexion, un axe plus je dirais de démédicalisation et d'ouverture en fait des savoirs et des techniques gynécologiques. Parce que justement, l'angoisse que connaissent les patientes est en partie liée à un défaut de connaissance et de pouvoir sur leur corps. Donc il me semble important, et ça dépasse en fait l'enjeu de la gynécologie, de donner davantage accès aux savoirs médicaux, notamment par exemple avec une formation à la médecine des lycées, qui d'ailleurs aiderait tout le travail de prévention qui est maintenant au cœur de la médecine moderne. Je pense aussi, toujours dans les enjeux de démédicalisation, que certaines techniques pourraient être euh, davantage euh, accessibles, notamment la contraception, mais les hormones aussi, en général, euh, devraient pouvoir euh, alors, à réfléchir sous quelle forme et comment, mais en tout cas être davantage accessibles qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Mais euh, ça, c'est juste un volet. Euh, par ailleurs, il me semble qu'il ne faut pas pour autant mettre de côté euh, la médecine traditionnelle, la médecine officielle et que ça reste un enjeu euh, majeur. Euh, pour développer une meilleure prise en soin, de, une, pour développer une meilleure, euh, un meilleur soin, euh, tout d'abord, il y a l'enjeu euh, du consentement de toujours demander le consentement libre et éclairé des patientes avant la réalisation de tout acte. En ce moment, avec les débats autour des violences gynécologiques et obstétricales, c'est très mis en avant. Il me semble que ça, ça doit vraiment devenir en fait, la norme dans les pratiques professionnelles. Mais il y a aussi l'enjeu de la formation en fait, des médecins eux-mêmes et elles-mêmes, à des questions psychologiques, à des questions sociologiques, pour justement développer une meilleure prise en charge. Et d'ailleurs, il et elles sont très demandeurs et demandeuses sur le terrain. Un des retours que j'avais, c'était vraiment justement de venir apporter mes résultats à la fin des enquêtes pour pouvoir faire évoluer les pratiques.